J'ai décidé de faire la finance pour gagner beaucoup d'argent, pour pouvoir supporter encore plus d'argent, Pour pouvoir initier, démarrer, lancer, euh, être dans des projets euh, sociaux et sociétales qui permettraient après à d'autres gens de porter le relais après moi pour pouvoir euh, faire le partage, le sharing des, des, des best practices, des, des, des, des, de la vertu euh, au, niveau, au, niveau, au niveau mondial. J'ai décidé d'émigrer au Canada pour continuer mes études, euh, les approfondir en finance, en hautes finance surtout, plusieurs acquisitions, trading et autres. Et en même temps, continuer mes recherches, mes études, mon, euh, mon expertise en, en coaching, psychologie positive, entrepreneuriat social. Ça nourrit ma raison d'être, ma mission en ligne, mon pourquoi, qui est d'aider les autres, supporter les autres. Ce, ce déséquilibre mondial qu'on est en train de vivre, ce déclin humain et humanitaire qu'on est en train de vivre. Il y a des gens, des gens qui s'enrichissent, d'autres qui s'appauvrissent. Et vraiment, le contraste est de plus en plus énorme. Au niveau marocain euh, et même au niveau que, des pays que j'ai pu euh, voir, et faute au capitalisme, à, à vision unique. On a besoin du capitalisme, on a besoin de gagner de l'argent, on a besoin d'être riche, mais on a besoin aussi de faire du bien, de partager. Je ne vais pas tout manger, j'ai un million de dollars ou un milliard de dollars. Sa raison d'être, sa mission in life, pourquoi tu veux faire, pourquoi tu existes. Ça, quand, on, quand on a ce point clair, on aura beaucoup d'énergie, on aura le support de tout le monde, de l'univers même, c'est la loi d'attraction d'ailleurs. Deuxièmement, c'est un plan, un plan stratégique, personnel. Qu'est-ce que je voudrais faire d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans Après, c'est l'engagement. S'engager dans cette quête pour atteindre le, le pour, pour satisfaire son pourquoi. C'est ce qu'on appelle en, en management, en leadership, passer du, de, de l'intérieur à l'extérieur. Du « why », du « pourquoi » profond, vers le « how », le « comment » je vais travailler, et le watch, qu'est-ce que je vais offrir, quel, quel est mon output. C'est le thinking out of the box. C'est penser, euh, penser hors, hors, la, bo euh, hors la, la boucle qu'on vit, dans ton, dans, dans, au sein de laquelle on vit. Penser hors cercle de cercle de confiance, euh, penser out. Défier l'inconnu pour pouvoir euh, avoir plus d'impact niveau social et sociétal.